Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous magnifique mes bien sans chance pour une nouvelle compagnie de personnes, parce que je n'ai pas d'amis, et aujourd'hui les amis, on est sur mon musée, sur le Skyblock d'Pixel et je vais tester... Une nouvelle armure aujourd'hui. J'ai décidé de tester cette armure parce que j'ai remarqué qu'on pouvait faire quelque chose de très intéressant avec. Et je vais vous, vous la montrer juste après. Après des semaines et des semaines de farm, les amis, j'ai enfin complété la sponge armure. Et elle est full Titanic. Parce que je me suis dit, pourquoi la mettre Godly, ça sert à rien. C'est une armure juste pour se la péter et tout. Donc on va la mettre encore plus difficile à obtenir, Titanic. Donc voilà. Les statistiques de base euh, avec, le, bien sûr, le Titanic, ça donne 90 HP, 110 de défense. Ça double notre défense dans l'eau, donc ça c'est plutôt intéressant, mais c'est pas pour ça que je veux tester. Vous allez voir, on va tester juste après. Ensuite, le plastron, ici, en, en ensuite, vous voyez, 175 de défense, 130 et 80. Donc, quand on la met sur nous, on a un total de 592 défense Et si on va dans l'eau, donc, euh, dans l'eau, ça double notre défense. Mais là, il y a un truc que je vais essayer, parce que, ouais. euh, là, quoi vous voyez je crois qu'on peut monter notre défense de... Oh, oh 1300 défense, les gars What the fuck Oh my god, il faudrait que j'aille essayer de frapper un mob. Qu'est-ce qu'on pourrait tuer dans l'eau, les gars Qu'est-ce qu'on pourrait frapper dans l'eau Je vais voir déjà combien de dégâts qu'on fait. Je vais aller tuer un loup là-bas, genre. Oh my god, quoi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller pour la sponge armure La, la réponse est non. C'est vraiment une armure pour flex, mais... Oh my god, niveau de défense et tout, les gars... Euh... Pas mal du tout, on va voir lui, il veut amener quoi, on va voir 36 000 de dégâts quand même Avec une sponge à... Ah bon après il faut dire, j'ai quand même tous les talismans du jeu euh, Comme vous voyez, j'ai tous les talismans du jeu Donc ouais, c'est sûr que ça l'aide un peu Mais quand même, 36 000, quand même pas si mal euh, Vas-y, on va voir si on se fait beaucoup taper ou pas euh, Y'a pas un loup genre qui peut nous attaquer Ah ouais merde, attends, j'ai mon intimidation Artifact, euh, intimidation On va le mettre dans notre C Juste pour voir si on prend beaucoup de défense ou pas Déjà, je prends 0 knockback à cause de mon euh, de mon pet. Et ouais, on peut voir, ça fait un peu de dégâts, mais la défense est quand même bien présente. Ouais, franchement, ça va, les gars. Hein, ça va. Et si on l'essayait dans l'eau maintenant, le gars, il va faire spawn son boss, je crois. Euh, on va tester, genre, pour voir si on prend des dégâts ou pas dans l'eau. Mais euh, dans l'eau, on est à 1500 de défense. Pas mal du tout. On va juste attendre il arrive avec son boss. Donc, on va attendre qu'il arrive avec son boss. Et on va tester euh, ça directement. Je crois qu'il arrive. Ouais, il arrive. Le, le gars, il va aller tuer son boss, ça serait chiant, non Qu'est-ce qu'il fait Voilà. On va, on va l'aider à faire son boss. J'aimerais bien qu'il me tape ou que les bébés me tapent. Je vais voir si la défense, ça fait vraiment la différence dans l'eau. Là, pour l'instant, sans loup... Ah, il fallait tirer 3, ça va être vite, en fait. Regardez ça, gros. Je prends 0, 0 des dégâts, gros, contre un loup. Ok, non, je rigole. Je rigole, on prend quand même un peu, mais pas tant que ça, en fait. Hein. Normalement, ils sont censés nous one-shot. Gros, ça peut être une bonne armure pour faire les loups, en fait. Ah, mais malgré que... Non, je crois que les loups, ils éliminent la défense. Vas-y, tape-moi, va. Ouais, tu vois, je prends un peu de DHP. Avec le lifestyle, ça le fait, mais... Je crois que ça serait mon boss, je serais mort, je crois. Si ça serait mon boss, je crois que je serais dead, dead, dead. Mais, euh... Ah ouais, vraiment intéressant, cette armure-là. Vraiment, les gars, je... je... je... Enfin, je vais aller voir avec vous combien ça coûte, honnêtement, ça coûte très très cher à faire cette armure, hein. on va pas se mentir, bon, après, elle est méga stylée, je vais pas vous, euh, je vais pas vous mentir, elle est grave stylée, est-ce qu'il y en a à l'HDV, je crois qu'elle est tellement rare, je crois qu'il y en a pas, euh, on va voir quand même, sponge armure, il y en a pas, mais sinon, des éponges, donc, on peut voir que pour 24, euh, ça coûte 6 millions, euh... En vrai, c'est vraiment pas cher à 6 millions parce que je vais pas vous mentir les gars que c'est à peu près 1 million, à peu près, je dirais 750 000 à peu près, une, et un truc comme ça. Donc à peu près 12 millions l'armure au total que moi ça m'a coûté environ, euh, avec tout. Ben, ça m'a pas vraiment coûté ça vu que j'ai reçu plein de, de dons, plein d'entre vous m'ont aidé à faire cette armure. Donc c'est un peu votre armure aussi parce que voilà. Et si on regarde au bazar, combien il y les éponges est ici, les éponges enchantées, euh, c'est euh, un, un stack pour euh, 900... 38 000, donc presque un million le stack. Et avec un stack, on en a une et demie. Donc, comme c'est pour ça que je vous disais, ça coûte à peu près 12-13 millions l'armure, la valeur de l'armure. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'acheter Non. Est-ce que c'est une armure cool à avoir Oui. Est-ce que je, je la recommande à quelqu'un Non. Après, est-ce que dans les donjons ça va être utile Peut-être. <rire> en vrai, je sais pas. en vrai C'est un beau combo. Ça fait un bon combo avec. Euh... Avec le turtle pet en soi, je vais pas vous mentir, ça fait un beau combo. Et si jamais ils font une mise à jour dans, dans l'eau, quoi, ça peut vraiment devenir très, très, très intéressant. Euh, sinon, j'allais dire, il y a peut-être un autre pet qui donne de l'immunité. Non, il y a vraiment pas, j'ai pas d'autre pet qui me qui donne de trucs. Et faut savoir qu'il faut quand même faire une différence parce que euh, le supérieur, quand même. Dans partout il donne 1000 de défense mais ça c'est avec la tortue si j'enlève la tortue euh, voilà j'ai 800 de défense et si on enlève la tortue la tortue on essaye le, le sponge on a 600 donc la défense de base elle est quand même bien et si on est dans l'eau ça nous fait 1200 donc c'est sûr que si on est dans l'eau par exemple là ça peut devenir encore plus, plus, plus intéressant regardez on va être à 1200 je crois euh, ouais 1002 et si on met la tortue en plus dans l'eau on tombe à 1400 donc ça peut vraiment être une bonne armure pour la défense comme j'ai dit dans les donjons ça peut donner une armure qui est une des armures les plus cheatées donc pour l'instant bon elle vaut que 12 millions peut-être que dans je sais pas 6 mois ou quand les donjons vont sortir peut-être que l'armure va valoir 15, 20, 30 peut-être 50 millions qui sait Vu que les éponges, c'est quand même un market, un market difficile à obtenir et difficile à gérer. Difficile à gérer, comme on avait vu sur le marché, le marché les sponges, il n'y en a pas énormément. Hein. Il n'y a même pas de page de, de full sponge. Donc, c'est très, très, très chaud. Et la plupart, c'est des plomber Joe. Donc, euh, voilà. La plupart des gens euh, ne pêchent pas vraiment avec la sponge canne à pêche Parce que, si vous ne saviez pas, il y a une sponge canne à pêche que vous pouvez utiliser pour pêcher euh, des éponges. Donc, je crois qu'elle est sponge ici, je crois. Euh, attends, elle est où Ouais, sponge voilà. De... Fait qu'à chaque fois vous avez 20% de chance d'être capturé une éponge, il n'y a pas grand monde qui utilise cette canne à pêche-là. La plupart utilisent Shredder ou des Road of Legends du le Champion. Mais la seule façon, c'est vraiment d'obtenir de avec des minions de pêche. Donc, comme vous allez voir, dans mon minion de pêche, j'en ai 5. Mais 5 et ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas récupéré. Donc, c'est très, très, très chaud à obtenir. Mais bon... Euh... Voilà, l'armure elle est cool. Est-ce que je vais l'utiliser? Non, pas vraiment, pas encore. Comme je dit, j'espère qu'un jour elle va devenir vraiment intéressante avec les donjons et tout. Peut-être qu'il faudra la mettre godly à ce moment-là. Mais pour l'instant, les gars, je me sens très bien à la laisser dans le musée. Je suis quand même vachement fier de, de l'armure qu'on a fait. Ça nous a pris un peu de temps, mais euh, j'ai dépensé peut-être 2-3 millions pour l'avoir. Et on a une armure qui vaut 10-15 millions. Et en plus, le, le, le cool dans tout ça, c'est que vous m'avez aidé avec, en me donnant plein d'éponge. Donc, et je crois, il y a peut-être 2-300 personnes qui m'ont donné peut-être. Des éponges normales mais euh, au fur et à mesure Ça fait beaucoup et on en a énormément Après euh... Je sais regardez, ils vont dire, ouais, mais Icons, pour les donjons, ça va être mieux, la perfect armure, elle donne masse de défense et tout. Euh, ouais, c'est vrai, mais elle a pas d'autre habileté vraiment à part ça. Donc, c'est vraiment nul le, le côté là. Regardez, j'ai 1800 de défense avec mon pet d'activer. Si je désactive mon pet, j'ai 1600 de défense euh, pour une armure qui a qui donne zéro de dégâts. Donc, comme vous voyez, j'ai. Le, le seul là, le truc que j'ai, c'est les godly. Le, le godly qui me donne des crit damage et tout. Donc, mon crit damage il est très très bas avec ce. Avec les perfect armure. C'est pour ça qu'un armure comme le Sponge peut devenir intéressant. Parce que l'armure, elle donne quand même de la vie... En plus de la défense et tout. Enfin voilà quoi. On, on verra bien les gars. En fait c'est un peu la même chose la Perfect Armure et la Sponge. Jusque la Sponge dans l'eau tu doubles tes dégâts. Encore c'est toujours mieux d'avoir une Perfect Armure. Mais bon la Perfect Armure vous savez c'est quoi le prix les gars. C'est à peu près 10 millions par pièce quoi. Donc euh, 40 millions comparativement à une armure qui en vaut seulement 10. Euh, 10-12 c'est beaucoup mieux selon moi. Donc voilà. Un, on, on peut se le dire les gars c'est une armure euh, Perfect Tier euh, 12 euh, on va dire... Euh, du bled quoi, un peu cheap, mais bon, ça fait l'affaire. Prochaine vidéo les amis, ça va être plutôt intéressant parce que je vais vous euh, euh, vous montrer, euh, dans le fond, je vais débloquer mon 24 e minion slot et je vais vous expliquer lesquels minions farmer le plus possible au début, etc. Donc si vous voulez intéressé à ça, n'oubliez pas de rester euh, à l'affût sur ma chaîne YouTube, la vidéo arrive très bientôt. Et puis moi je vous dis à bientôt, c'était Icons, je vous aime tous du de mon cœur et à bientôt